Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo sur des yu gi Qu'est-ce qu'un yu C'est tout simplement un YouTuber dueliste Et donc, ben, qui collectionne ou qui joue à Yu-Gi-Oh Et comme Yu-Gi-Oh c'est un petit peu euh, connu maintenant sur YouTube, et ben on trouve un petit peu de tout Alors, ne vous inquiétez pas si vous, vous n'êtes pas dans cette vidéo ou tout simplement, euh, si votre YouTuber préféré n'y est pas, c'est qu'il y a de grandes chances que je ne le connaisse pas en fait. J'ai mis un peu de tout, des, des connus, des moins connus et des, surtout en fait du contenu varié quoi. Et aussi l'affinité qui joue forcément, si je parle un peu plus avec vous que je vous ai jamais parlé, ben je connais pas trop votre chaîne donc euh, voilà. En fait cette vidéo elle sert surtout à présenter euh, certains youtuber qui à mes yeux font un excellent travail. Et qui ne sont pas assez vus, mais c'est pour ça que j'ai même pas 100 abonnés sur la chaîne. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Parce que si jamais vous tombez sur cette vidéo, en fait, bah ça vous permettra de les, de les, de les connaître. On sait jamais. Imaginons, cette vidéo fait un buzz. Non, je déconne, ça fait peut-être faire un 20 vues. Allez, sans plus tarder, la présentation des yu Et on commence avec yu 91, qui est un YouTuber un peu spécial, étant donné qu'il est plus actif sur Twitter que sur YouTube. Mais c'est grâce à lui qu'on a pu avoir plusieurs saisons de Yu-Gi-Oh sur Netflix, hein, je le félicite, parce que c'est grâce à ses tweets euh, engageants, En limite, c'est presque un militant Yu-Gi-Oh. Mais il n'y a pas que ça, bien évidemment, parce que sur sa chaîne, vous allez découvrir toutes les displays qui sont, qui sont sortis, en fait, et il va les ouvrir dans une qualité, mais petits oignons. En plus, il est super gentil, il vient sur les lives. Ensuite, je vous présente Lama le crasher qui lui aussi est un petit peu connu, hein, un petit peu beaucoup même dans le milieu. Déjà, parce qu'il présente énormément de decks méta et de grands duelistes qu'on fait, des, des, des, des bons classements sur un tournoi. En plus de ça, ben, en plus de présenter les decks, ça nous permet d un petit peu connaître les duelistes et les différents types de personnes qui existent et la façon dont ils jouent leur deck donc c'est hyper intéressant pour savoir comment jouer en méta. J'ai eu la chance aussi de l'affronter une fois un tournoi, il m'a dépouillé. Ouais, bon, je joue pas, je pas en méta. Voilà. Yubel Yuki, bon, euh, je vous le présente pas trop, euh, je pense qu'il est aussi un petit peu connu dans le milieu, mais on sait jamais. Et en plus d'être beau gosse avec sa belle barbe, c'est aussi quelqu'un qui sait faire des contenus très très très intéressants et des petites astuces aussi qui peuvent vous être utiles. Il y a aussi des ouvertures, des présentations euh, de decks et autres. Bref, c'est vraiment sympa. Monster Reborn. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ces videos, parce qu'en fait, ouais, c'est un petit peu ça, je vous, je vous les présente. Allez voir leur chaîne, à tout, tout, tout ceux que je vais dire, quoi. Ils ont une spécificité, et ils ont le petit truc, en fait, qui m'a fait que je me suis abonné, ou que j'aime énormément leur contenu. Et mon Rebound, ce que j'aime bien, c'est ses ouvertures mystères. Ça, et aussi, parce qu'il fait des concepts un petit peu sympas, comme euh, des dessins, dessiner une carte, ou des petits pixel art, et tout ça. Donc, c'est vachement sympa, si vous aimez bien le monde de Yu-Gi-Oh, foncez. Draco 77 que je suis principalement pour les Yu-Gi-Story parce que c'est super intéressant de découvrir un petit peu l'histoire et l'origine de certains archétypes en fait. Et aussi ces petits euh, duels rétro hein, qui sont plutôt pas mal. Mais il y a aussi le best-of de ces produits Yu-Gi-Oh comme ce qui a été le plus intéressant et ce qui a été le moins intéressant durant l'année. Et ça c'est sympa pour ceux qui veulent acheter tardivement. Bon si vous ne connaissez pas Duel Link, ben c'est un jeu en ligne en fait où on peut jouer à Yu-Gi-Oh avec des règles un petit peu spécifiques qui ressemblent un petit peu près au Speed Duel. Et le maître dans la référence de Duel Link, c'est Alex Yuki. Que ce soit les présentations, les nouveautés ou les différents types de decks qu'on peut retrouver sur le jeu, sa chaîne, c'est une encyclopédie là-dessus. Donc allez-y foncez. Alors Yami Red, si vous le connaissez pas, euh, foncez. En plus de vous présenter des archétypes super fun, il va vous raconter aussi l'histoire de certaines cartes. J'adore. C'est juste. Euh, c'est un travail de fou. Et puis euh, son, petit, son petit bonhomme, j'aime beaucoup. Donc euh, voilà. Si je vous dis un dictionnaire Yu-Gi-Oh! quelqu'un qui connaît tout par cœur, les règles, tout, vous allez me répondre yuri Sama. Et forcément, c'est la première personne à laquelle je pense quand on me parle de règles Yu-Gi-Oh! et de choses un peu compliquées. Je le dis, il va aller voir Yuri. Après, le seul problème, c'est que moi, la première fois, j'ai lu Jori, donc je disais Jori, parce que ça me peut moquer de moi, mais... Voilà. La Team Exceed, c'est des lives super, avec des duels et des duelistes un petit peu variés, donc c'est super cool. Des événements, des vlogs super fun, mais en événement je pense principalement à Nancy où j'ai été et j'ai pu les rencontrer un petit peu, ils sont super cool et super gentils. Bref, la Team Exceed c'est vraiment une chaîne très intéressante à suivre, c'est plusieurs personnes, du coup ça permet de voir un petit peu plusieurs diversités et un travail quand même... Titanesque. Surtout dans l'événementiel quoi, faut le faire pour organiser ton uh, Yu-Gi-Oh et autres, uh, chapeau. Si je vous dis Speed Duel, il y a beaucoup de chances que me répondiez "ber". Et ben moi j'adore le Speed Duel. Et il y a une yu gi qui le présente super bien, c'est Kat L. Alors je suis désolé si je prononce mal ton prénom, enfin ton pseudo. Pour moi ça fait Kat L. Sur sa chaîne vous allez pouvoir retrouver toutes les nouveautés sur Speed Duel, tous les decks que vous allez pouvoir faire, des duels et du Speed Duel. quoi. J'aime le Speed Duel, donc voilà. Est-ce que j'ai besoin de présenter Zulux Non. En fait, si jamais vous le connaissez pas, c'est des, des lives, des lives, des lives, des lives sur Yu-Gi-Oh. Mais pas que, hein, il faut aussi des vidéos, à toi, faut pas exagérer. Mais c'est quand même grâce à Zulux qu'aujourd'hui, Yu-Gi-Oh est un peu remonté, hein, même un peu beaucoup en fait. Parce qu'avec ses lives sur le stream, ça a permis de bien, bien, bien, bien, bien référencer Yu-Gi-Oh à nouveau. Et c'est pas plus mal, parce que moi je trouve ça génial qu'il y ait de plus en plus de joueurs, de plus en plus de personnes qui cherchent à faire découvrir Yu-Gi-Oh qui est une passion folle. Enfin bref, Zulux, je te mets dans le top, mais je pense que tu es, es quand même un des plus connus, donc voilà, mais cœur sur toi mec. Si je te dis ton youtubeur Yu-Gi-Oh préféré, tu vas me dire Obscurity. Et c'est normal. Des ouvertures, des présentations de produits à venir et des ouvertures complètement fous, comme ouvrir des boosters en pleine nuit quoi. Bref, j'adore Obscurity en plus un mec super cool et pour terminer une autre personne qui a assez connu mais on sait jamais peut-être que vous connaissez Doc7 mais vous ne saviez pas qu'il c'est aussi un grand joueur Yu-Gi-Oh sur sa chaîne secondaire le labo où vous pourrez retrouver des duels des ouvertures mais surtout une collection aux petits oignons ouais c'est un collectionneur c'est dantesque du coup le principe de la vidéo c'était de principalement faire découvrir des chaînes Yu-Gi-Oh à des personnes qui qui connaissent pas ou qui n'ont pas entendu parler. Alors je sais bien que c'est pas euh, ma petite chaîne avec euh, quelques abonnés qui va faire la différence, mais supposons que la vidéo se perd dans les tréfonds de YouTube et qu'une personne tombe dessus, bah, ça permettra à certains qui sont peu vus d'avoir plus de visibilité et d'autres de bah, donc savoir un petit peu où se situer en fonction de leur contenu quoi. Parce qu'il y a énormément de choses à faire avec Yu-Gi-Oh! Même si les duels sont intéressants, j'ai déjà entendu des débats de « oui, mais tout le monde fait des ouvertures ». Ouais, mais on n'a pas tous la même chose dans les ouvertures, c'est ça qui est drôle. C'est un peu comme une boîte mystère, c'est un petit peu comme découvrir quelque chose. Mais moi, je trouve ça fun. Je trouve ça morose qu'on ait tous la même chose dans chaque pack. quoi. Après les ouvertures de deck, il y a aussi le youtubeur qui fait la chose, il y a le contenu, il y a l'ambiance. Il y a des viewers qui vont vouloir des yugi hyperactifs hyper actifs et d'autres qui vont vouloir des plus calmes. d'autres qui vont vouloir juste voir la carte. Et d'autres qui vont avoir la description complète avec une façon de le jouer et autre. Il en faut pour tous les goûts. Et c'est pour ça que j'ai voulu un petit peu parler de tous les youtubeurs que je suis. Euh, ou que je connais ou alors tout simplement dont j'apprécie le contenu. Donc voilà, encore désolé pour ceux qui n'y sont pas, c'est que vous êtes pas parce que j'ai choisi que vous, vous, vous vouliez pas y être. en vrai j'aime tout le monde, hein. je suis quelqu'un j'ai le cœur sur la main, enfin non, bah non mais du coup le, je fais le cœur avec ma main plutôt. Mais c'est principalement parce que bah, soit je connais pas votre chaîne, euh, en vrai il n'y a pas d'autre raison quoi, parce que s'il y a du contenu du Guillaume et que j'aime beaucoup ce que vous faites, je m'abonne, donc voilà. Sur ce, je vous conseille donc de vous abonner aux chaînes que j'ai dites si c'est pas déjà fait, et de vous abonner à la mienne si ça vous a plu et si vous aimez aussi du contenu du Guillaume, puisque j'en fais aussi. Hein, ça, euh, bah, oui, oui, oui. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et en attendant, que la passion vous guide. Ciao